Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine de Falky hôtesse de l'air de père en fille. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, les petits trucs qui se déroulent en avion et dont vous n'avez aucune idée. Par exemple, saviez-vous que ce n'est pas parce que vous volez avec une grande compagnie que les pilotes sont forcément plus expérimentés aux États-Unis, beaucoup de grandes compagnies sous-traitent. Résultat, les pilotes n'ont qu'une partie de l'expérience, de l'entraînement et de la paye du transporteur de grande ligne. Alors, ne vous stressez pas. Et rappelez-vous, la devise du pilote. Un pilote doit toujours avoir le même nombre de décollages que d'atterrissages. Restons en compagnie des pilotes et évoquons leur pouvoir. Saviez-vous que le capitaine est autorisé à vous arrêter en plein vol Lorsque les portes de l'avion sont fermées, le pilote a presque tous les droits. Il peut vous mettre une amende, vous arrêter et même noter le testament d'une personne mourante. Et oui, on peut mourir en avion Si c'est votre cas, votre corps est placé dans un rang de sièges vide et recouvert dignement. Si aucun siège n'est libre, votre corps sera laissé à sa place à côté de votre voisin, de votre mari ou de vos enfants. Pour éviter de se retrouver dans cette situation, il existe une autre solution. Dans certaines compagnies, ils mettent le mort dans une sorte d'armoire, un habitacle spécialement prévu pour l'occasion. A l'inverse, quelques compagnies sont moins précautionneuses et installent le défunt dans les toilettes de l'avion. Selon l'Association internationale de transport aérien, IATA, il existe une dernière solution qui consiste à déplacer le défunt en classe business où il y a généralement plus de place. Remarquez, n'est-il pas plus plaisant de voyager une dernière fois en première classe aux côtés d'un macabé que serré entre deux gros voisins à l'hygiène douteuse mais quant à eux bien vivants en classe éco La question est posée J'espère que votre voyage s'est bien passé et je vous dis à très bientôt pour vous envoyer en l'air sur notre compagnie. Ciao ciao